Euh, bonjour, euh, monsieur Ousmane Si. Bonjour. Vous êtes euh, ancien ministre de l'administration euh, du Mali. Euh, alors, merci d'être là ce matin pour répondre à mes questions concernant euh, la crise malienne. Euh, D'abord, pour commencer, je voudrais savoir pourquoi vous tenez à préciser que vous, votre intervention n'est pas politique non, je n'ai pas dit que, que l'intervention n'est pas politique. L'intervention n'est pas un projet de société. Vous savez, j'ai un parcours politique euh, euh, qui date de très longtemps. Euh, les gens de ma génération, nous, nous sommes rentrés en politique euh, euh, depuis élèves et étudiants. Et on a continué le combat politique, mais je suis arrivé à, à un stade, à un âge où je ne suis plus dans la compétition, je suis plutôt dans le conseil. Euh, et je me suis dit, bon, projet de société, c'est quelqu'un qui va en compétition pour le pouvoir. Moi, je ne cherche plus aucun pouvoir. Euh, je cherche à partager mon expérience par rapport à la jeune génération. Euh, en termes de conseil, euh, beaucoup plus pas faire comme ce qu'on a fait, mais éviter les erreurs que nous, nous avons commises. Euh, c'est un peu ça mon, ma posture aujourd'hui au Mali. Quoi. Alors, justement, en parlant d'erreurs commises, comment vous, vous analysez la situation actuelle du Mali Bon, la, la situation actuelle, pour moi, au Mali, la situation actuelle date des choix qui ont été faits depuis l'indépendance de notre pays. Euh, parce que quand vous regardez la, le, le, le parcours institutionnel de notre pays, euh, ce, ce parcours est jalonné de crises. Depuis, depuis l'indépendance euh, jusqu'à jusqu à, à, à, à la, à la date où nous sommes aujourd'hui, à moins de à tous les dix ans, plus ou moins deux, le Mali a eu une rupture profonde. Et les ruptures, c'est des coups d'État, c'est des rébellions armées. Donc c'est un pays qui a l'instabilité inscrite à, à, à, à son cœur. Et. Bon, à chaque étape, on a essayé de prendre conscience de cette instabilité et d'essayer de la réparer. Des réformes ont été lancées, mais les réformes politiques et institutionnelles demandent, se font dans la durée. Et aucune réforme n'a eu cette durée pour se faire, parce que nous sommes dans des ruptures permanentes, et à chaque rupture, on reprend au, au point de départ. Donc, je crois que c'est ça qui a amené l'enlisement du pays, et la dégradation à l'extrême de la situation, et... Le problème fondamental que ça montre, c'est que nous avons un problème de de, de, de, de l'État. Je crois que en tout cas, moi, mon analyse euh, focalise la, la, les causes réelles. Je ne parle pas des conséquences. Les conséquences elles, elles sont multiples et diverses. Mais la cause la cause profonde de la crise malienne tient à la à communautés d'acquisition. L'État n'est pas en harmonie avec les communautés maliennes. Quand on, quand on voit la situation actuelle du Mali, peut-on parler encore d'État Mais Justement, c'est ça qui est, qui est le problème. L'État en fait, a, a toujours eu une existence un peu euh, de façade. On a toujours pensé avoir eu un État, mais en réalité, quand vous regardez bien le Mali fonctionner, euh, l'État s'est réduit à, à des institutions qui n'ont aucune prise sur la société réelle. Ça ne date pas de maintenant, ça a toujours été comme ça. Alors, ce qui a changé, pourquoi ça, ça, ça faisait semblant de... Enfin, ça, on, on avait l'impression que ça fonctionnait avant et maintenant ça ne fonctionne plus. C'est qu'avant, vous aviez des populations, des communautés qui étaient soumises, qui n'avaient aucun, aucun droit, qui n'avaient aucun recours, qui n'avaient que le droit que de se soumettre. Les évolutions internes au pays, dans le pays, les évolutions dans le monde ont fait qu'aujourd'hui, nos communautés locales, sont, euh, ont plus de droits, parce que nous sommes quand même dans un état de droit, c'est un acquis, ont plus de liberté, et ont accès au monde, donc c'est les populations moins soumises, et c'est ça qui révèle la profondeur de la crise de l'état, en réalité, et qui fait que bon, cet état qui, do, qui, qui, qui, qui fonctionnait par la domination, par la soumission des communautés, ne peut plus fonctionner parce qu'il est en face plutôt des communautés qui deviennent plus exigeantes, qui revendiquent, qui se révoltent. Et nos états ne savent pas faire avec ça. Est-ce que euh, en fonction de vu tout ce qui se passe au Mali actuellement, peut-on parler de la comp compatibilité de la démocratie telle qu'elle a été définie au Mali euh, ou, ou dans l'Occident est-elle compatible aux valeurs euh, du Mali aux, aux valeurs et traditions du Mali parce que quand on, parle, quand on parle de démocratie, par exemple, en France, en Europe, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on parle de démocratie en Afrique et au Mali en particulier, n'est-ce pas Tout à fait d'accord avec vous. Et je crois que, en fait, le modèle, moi je préfère parler, le modèle démocratique que nous avons, auquel, que nous avons choisi au Mali en, 90, en 91, l'ouverture démocratique, l'installation de la démocratie pluraliste, c'est le modèle, ce n'est pas les principes démocratiques qui sont en cause, c'est le modèle démocratique que nous avons construit. Je vais vous donner juste deux exemples pour vous faire court. Euh, nous avons construit un modèle de démocratie, de confrontation. Or culturellement, bon, vous êtes malienne vous savez très bien que notre la culture malienne, on ne sait pas faire dans la confrontation. Nous sommes plutôt dans, dans la recherche de, de, du consensus, dans la recherche du dialogue, nous sommes, nous sommes beaucoup plus une société de recherche de compromis, de convergence et une société de, conver... de confrontation. Donc, nous ne pouvons pas comprendre, fonctionner, faire fonctionner cette démocratie de confrontation. Et c'est pour ça que ça va très vite dans des, dans des, dans des difficultés parce que nous ne savons pas faire avec la confrontation. Deuxièmement, nous avons choisi un modèle démocratique de gagnant-perdant. C'est-à-dire que je, prends du, je parle du système électoral. Quand on va aux élections, bon, euh, celui qui gagne, il a gagné. Le perdant attend son tour. Nous sommes une société, une culture de gagnant-gagnant. Nous ne savons pas savoir faire avec le perdant. Parce qu'en réalité, dans notre société, dans notre culture, quand tu perds, tu cesses d'exister. Et c'est pour ça chaque fois qu'on a des élections, bon, on dit toujours que quelque part le gagnant a triché. Parce qu'on ne sait pas faire avec le gagnant -perdant. On, on, on, on, Notre Culturellement, on fonctionne selon le principe de gagnant-gagnant. Voilà deux exemples concrets. Il y en a d'autres. Pour faire court, je vous donne des... pour dire que le modèle démocratique que nous avons, pour lequel nous avons opté, eh, il est détaché complètement de la société parce que la société ne comprend pas ce modèle démocratique. Et je crois que c'est ça. Ça révèle un peu tous les problèmes que nous avons aussi dans la démocratie. Et bien sûr, eh, notre démocratie renvoie à des valeurs bon qui n'ont pas été croisées avec les valeurs de la société. Et donc ces valeurs sont détournées et sont méconnues, même si connu de parce que la société ne les comprend pas. Parce qu'en en, en y réfléchissant en profondeur, on sait que d'une certaine manière, même avant les indépendances, il y avait déjà une sorte de démocratie dans la société malienne, telle que la société malienne est construite, elle, elle est hiérarchisée, et donc quels que soient les problèmes, on a toujours... Pu trouver des solutions. Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque vous, vous êtes plus âgé que moi, vous êtes à même de, de, de, de donner votre avis. Et même si je suis quelquefois en contradiction avec votre idée, je vous respecte parce que vous avez quand même une certaine expérience de la vie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette culture au Mali a, a disparu? Elle n'a pas disparu. Elle, elle, elle, elle fonctionne en chacun de nous. Et c'est justement la difficulté que nous avons. Parce que, les Maliens aujourd'hui, et je crois que c'est un, un des aspects importants de la crise, nous fonctionnons sur plusieurs tableaux, et sans faire partie, nous fonctionnons dans plusieurs sphères, sans forcément faire parler les sphères entre elles. On fonctionne sur le, la sphère de la République, on fonctionne sur la sphère de la, de la coutume, de la tradition, et à ça s'ajoute une troisième sphère, c'est la religion. Alors chacun de nous, Maliens, euh, nous fonctionnons sur ces, euh, sur ces trois sphères. Euh, malheureusement, ces trois sphères ne communiquant pas, n'ayant pas le souci de converger, nous sommes pratiquement tous dans des positions presque schizophréniques où euh, euh, chaque fer, nous nous comportons dans chaque fer en ignorant les autres. Donc, c'est ça vraiment le problème. Et, par exemple, vous avez parlé de, de, de, de, de, du système ancien. Qu'on peut qualifier de démocratique ou de gérontocratie, tout ce qu'on veut. Et je prends l'exemple de la parole. Mais quand, quand vous parlez de la parole aujourd'hui, pour les Occidentaux, ça a l'air d'être quelque chose de folklorique, de quelque chose de machin, mais la parole est une, est une démarche pour faire la décision publique. C'est comme la délibération. La, quand vous voyez, moi j'ai eu la chance au début de ma carrière, je, je, je, suis, je suis agronome économiste de formation, j'ai fait beaucoup de recherches en milieu rural. Mais quand vous assistez dans les, dans les réunions villageoises en milieu rural, mais vous voyez que la façon de faire la décision publique, elle est assez démocratique parce que tout le monde est écouté, tout le monde a, a, a, a la possibilité de donner son point de vue. Les jeunes, même, les, même si les femmes ne sont pas dans ce genre de réunion, quand il y a une décision concernant les femmes, euh, ou bien où les femmes ont un rôle important à jouer, on suspend la réunion le temps de la consultation pour avoir l'avis. Donc je crois que ce sont des modalités qu'il faut connaître. Peut-être que, que ces modalités-là ont besoin d'être améliorées vu les évolutions euh, dans le monde. Mais nous ne pouvons pas construire notre modernité en ignorant ces modalités. Parce que la société globale vit dans ces modalités. Est-ce que le rôle justement de l'État malien ne devrait pas être... Euh, axé sur ce modèle-là, en essayant de, de, de mettre en place un cadre qui puisse prendre en compte les réalités du terrain, les réalités culturelles, et puis euh, mettre en, en adéquation en fait, euh, toutes les valeurs. Parce que je pense que les trois valeurs que vous avez citées sont parfaitement compatibles, n'est-ce pas Tout à fait, mais c'est la question de la constitution. Vous, vous, vous touchez le problème des constitutions dans, dans, dans nos pays, pour venir au Mali, précisément, la, les réformes continuelles dans notre pays. Quand on fait les réformes continuelles, qu'est-ce qu'on fait on reproduit les constitutions européennes. La constitution actuelle du Mali, elle est pratiquement un coupé-collé de, de, de la constitution de 58, la France. D'abord, les valeurs qui sont dans cette constitution sont des valeurs ignorées par 90% des Maliens. Et deuxièmement, les modalités qui sont prévues dans cette constitution en termes de type de pouvoir, en termes de rapport entre les pouvoirs, en termes de, de fonctionnement même de, de, de, de la République et de l'État, ignorent complètement les Mali. Je vous donne là aussi deux exemples. Deux pouvoirs importants dans notre pays sont complètement ignorés dans ces constitutions. Les, les, les autorités, qu'on qu'on appelle les autorités traditionnelles, qui sont les autorités coutumières, qui jouent un rôle important et quotidiennement dans nos sociétés en termes de recherche de stabilité. Mais vous parcourez les constitutions de là en large, vous ne voyez pas trace de ces, de ces autorités coutumières, qu'on a reléguées à, comme étant des reliques du passé mais qui, dans, la moderne, dans notre modernité, fonctionnent aussi et surtout servent à stabiliser la société. Alors le fait que ces, ces, ces autorités existent et ne sont pas prises en compte puisqu'on a recours à elles, mais on a recours à elles euh, en les instrumentalisant. Et je crois qu'il faut carrément leur trouver une place, leur donner la place qu'il faut pour le fonctionnement d'un État moderne, mais leur affecter un rôle et bien sûr des ressources pour qu'elles exercent ce rôle. Nous, nous entendons beaucoup d'institutions aujourd'hui qui ne jouent pas de conseil économique et social, euh, -à qui ne jouent pas de rôle que les autorités coutumières peuvent jouer. En tout cas, il faut les insérer quelque part. C'est comme les autorités religieuses, ce qui nous rattrape aujourd'hui. Le Mali est un pays religieux. La, la, la religion, l'islam, pour parler plus précisément est arrivé dans notre espace aujourd'hui sahélien depuis le 4tre 5e siècle. Alors, normalement l'islam ne doit pas être un problème dans notre pays. C'est parce que nous n'avons pas fait la place, nous n'avons pas de politique dans le domaine de la religion que aujourd'hui les gens nous amènent un nouveau type d'islam qui est en train de bouleverser l'islam ancien, qui est un islam qui a trouvé une adéquation avec nos sociétés, qui, qui, qui, qui, qui est un islam de négociation et non de conflit. Alors puisque nous n'avons pas fait une place dans le fonctionnement de la République à cet islam-là, cet islam, islam aujourd'hui devient un problème pour nous. C'est pour ça, moi je te dis qu'aujourd'hui, le défi que nous avons, le défi que l'État malien a, et je pense que c'est un défi aussi de tous les États sahéliens, c'est notre capacité aujourd'hui d'aller renégocier l'existence de l'État avec les communautés Local. On ne parle plus de simplement de dialogue, il faut une véritable renégociation de ce que c'est un État. Justement, ju justement, quand on parle de négociation avec le les communautés locales sur place, on a l'impression que les partenaires, notamment du Mali, tels que la France, ne veulent pas que le Mali discute avec euh, avec toutes les communautés. Comment résoudre euh, ce problème-là Oui, mais non, il ne faut pas confondre les communautés et, et, et, les, et les, les les mouvements djihadistes, euh, parce que Aujourd'hui, le débat qu'il y a dans nos pays, au Mali comme dans d'autres pays du Sahel, est-ce qu'on discute ou on discute pas avec les djihadistes Moi, je ne suis pas sur ce tableau-là. Moi, je dis, pourquoi les djihadistes aujourd'hui posent des problèmes à l'État C'est parce que les djihadistes ont, ont, ont, ont, ont, ont, ont, ont trouvé une place auprès des communautés maliennes, des communautés locales maliennes. Les djihadistes ont écouté... Le discours des communautés locales maliennes et essayer de, de se poser en réparateur de tort. Euh, quand vous voyez ce qu'Amadou Koufa il y a de fait au nord qu'Amadou Koufa fait au, au centre c'est venir en réparateur de tort que l'état euh, a, a imposé aux, commun aux communautés bon je crois que si on fait vraiment si on est réaliste et qu'on fait des analyses au lieu de chercher de dire on va parler avec cela allons-y parler avec les communautés parce que l'enjeu c'est le contrôle des communautés, avoir l'adhésion des communautés. Aussi longtemps que l'État n'aura pas l'adhésion des communautés, l'État peut être embêté par les djihadistes ou d'autres choses d'autres d'ailleurs. Mais l'enjeu c'est d'aller se mettre à l'écoute des communautés, discuter avec elles sur le type d'institution qu'il faut mettre en place, et le type de rapport qu'il faut avoir entre les institutions, le type de, de, de république qu'il faut construire et les modalités nouvelles qu'il faut mettre en place dans le fonctionnement de l'État. Et ça. Pour le moment, nos élites, ce que j'appelle les élites politiques et administratives, ne comprennent pas cette démarche-là. Parce que nous avons la notion de l'État euh, qui doit s'imposer à tout le monde. Or, un État doit être accepté pour qu'il soit fort. Tant aussi longtemps que l'État n'est pas accepté par les communautés et approprié par les communautés, il ne sera jamais fort. Alors, les autorités de la transition sont là actuellement. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'elles font fausse route quant à la résolution des problèmes maliens Bon, enfin, j ai, j ai, pour le moment, je ne connais même pas leur route parce qu'on n'a pas l'effet du route pour le moment. Donc, si je dis euh, fausse route, je, je, je parle sans, sans preuve. Mais je crois que le défi, le défi justement, des autorités de la transition, eh, nous ne sommes pas à notre nouvelle transition, nous sommes à la quatrième, quatrième transition. Je crois qu'il faut, il faut tirer les leçons du passé. Vous savez, j'ai l'expérience de, de la gestion du transition. J'ai participé à la gestion de la transition de 2013 parce que j'étais secrétaire général de la présidence avec le président Jongla. Si on veut vraiment tirer les leçons de, de, de, de, de ce qui s'est passé à cette transition et même avant, il faut bien comprendre que eh, les élections ne sont pas une voie de sortie en elle-même ne sont pas une voie de sortie. Or malheureusement nous sommes installés et à rupture euh, on, on se donne un, un, un, une transition assez courte et pour aller aux élections. L'objectif unique, c'est aller aux élections, remettre en place un système. Et justement, justement, pas... justement ma, ma, ma question suivante, c'est surtout euh, concerner les élections, parce qu'on parle d'élections. Alors, on sait que euh, trois quarts du pays euh, du, du Mali est, est occupé. Comment peut-on organiser des élections crédibles, transparentes et libres si un pays est, est sous occupation militaire mais je suis absolument d'accord. C'est le schéma de 2018. 2018, on a organisé des, ce qu'on a appelé des élections. En parenthèse, mais euh, une année, quelques mois après, on a eu une crise parce que euh, bon, on est allé organiser des élections dans des conditions chaotiques telles que bon, euh, les élus qui sont sortis là, 2018-2020, n'ont aucune légitimité aux yeux. Donc, on est allé à un coup d'État. C'est pour ça que j'ai dit il faut tirer les leçons. Aujourd'hui. Mon point de vue personnel est là-dessus. C'est pour ça que quand cette transition s'est du point de vue de la durée, moi je pensais qu'il fallait viser sur la fin du mandat du président qui a dû démissionner, 2000, 2000, 2023. C'est ce qui avait été et proposé. Hein? Et maintenant, prendre le temps, prendre le temps de faire un véritable diagnostic de la crise, identifier les causes et engager un processus qui permet d'abord de, de, de traiter ces problèmes, de discuter. Et quels sont les. Tout le monde dit au Mali aujourd'hui aller à la refondation. Définir les bases de la refondation, les asseoir. Et à ce moment-là, on organise des élections pour que le pouvoir qui viendra après mette en œuvre ces changements-là. Voilà, voilà comment je voyais cette transition. Mais, mais je, gens... justement, justement, parce que normalement, ce sont les partis politiques qui doivent mettre les choses au clair auprès des populations. Et le Mali comporte aujourd'hui comme une partie politique plus de 130 partis politiques, je crois. Mais on a l'impression que tous ont disparu à l'heure actuelle. Comment expliquez-vous pense... ce fait Parce que les, les, les partis politiques sont, sont omnibulés par la conquête du pouvoir. Euh, en oubliant que euh, S'il y a pouvoir, c'est qu'il y a un pays. Si le pays a cessé d'exister, il n'y a plus de pouvoir. Malheureusement, nos partis politiques globalement se sont organisés, se sont installés uniquement pour la conquête du pouvoir, sans véritablement avoir un projet politique. Rares sont les. À part un ou deux partis que je connais, rares sont les partis politiques qui ont un véritable projet de changement. Justement, c'est ça qui nous met en panne aujourd'hui. Parce que les partis n'ont pas d'alternative pour le changement. Euh, les, les militaires encore moins, la société civile, euh, elle est plutôt une société civile dépendante. Voilà les raisons de notre panne aujourd'hui. Et c'est pour ça, je pense, euh, moi, je pense qu'il euh, faut, il faut, il faut chercher des convergences. C'est-à-dire... <rire> il, faut, il faut que toutes les forces politiques et sociales euh, maliennes aillent à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui pour moi c'est de sauver ce pays, parce que ce pays est en voie de disparition, et émiettement territorial, et, et confrontation intercommunautaire, des communautés qui ont vécu ensemble pendant des des, cent, des siècles sont aujourd'hui en train de se tuer, et c'est en train de progresser. Donc je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de sauver ce pays. Sauver ce pays, ça veut dire aller, je reviens à mon point de départ, Aller en discussion, en négociation, en dialogue avec l'ensemble des, des, des communautés de ce pays pour définir le nouveau cadre, ce que d'aucuns appellent au Mali aujourd'hui, le Mali croix, le nouveau Mali. Et si, je, si on ne fait pas ça, je, si on ne se crée pas, justement, or, les partis politiques devraient se mettre à la tête de ce combat-là. Taire leurs euh, leur divergences euh, mineures Aller à ce que nous, nous on appelait à, à l'époque eh, l'essentiel, les, les, les, les, les, les, aller à l'essentiel. Et cet essentiel-là, se mettre ensemble, le définir et se mobiliser entièrement pour aller à ce, à, à, euh, chercher cet essentiel-là. Si on ne le fait pas, moi, j'ai beaucoup de crainte euh, que ce pays laisse de partir en lambeaux. Mais est-ce que vous pensez que le Mali aujourd'hui est capable de faire une telle chose quand on voit la pression de la communauté internationale? Bon, vous euh, savez... La communauté internationale répond, ou répondra, par rapport, à ce que nous, par, par rapport à nos propres choix. Je ne suis pas du genre à mettre la communauté internationale au cœur de nos, de nos problèmes comme de nos solutions. Euh, la communauté internationale fait ce qu'elle a toujours fait et qu'elle fera. La communauté internationale est composée de pays ou d'organisations qui ont des agendas, qui développent ces agendas au Mali comme ailleurs. Maintenant, c'est aux maliens de dire quel est l'agenda du Mali et le mettre en face de l'agenda de ces communautés internationales. Pour être plus concret, aujourd'hui, c'est courant d'entendre les maliens dire c'est la France, c'est la France, c'est ceci, c'est cela. Bon. Il faut savoir il faut que les Maliens eux-mêmes se mettent d'accord qu'est-ce qu'ils veulent, qu veulent faire du Mali. Et quels moyens ils sont prêts à mobiliser pour faire ce Mali-là qu'ils veulent. À ce moment-là, la France n'aura d'autre choix que d'accepter ça ou de partir. Je parle de la France pour prendre un exemple concret, mais ça concerne tous les autres partenaires. Et, et sincèrement, j'ai très peur euh, euh, le manque de cohésion au Mali, la dispersion du, des, des Maliens, des acteurs maliens. Le, la difficulté à construire une alternative à la situation actuelle, risque de faire que euh, nous n'aurons d'autre choix que de prendre la solution de l'extérieur, où l'extérieur va nous imposer ses solutions. Quand on dit ça, ça les, les leaders maliens n'aiment pas entendre ça, la situation du Mali est tellement en train de se dégrader aujourd'hui, moi je fais partie des gens qui n'écartent qui, qui, qui, qui pas euh, une, le schéma d'une mise sous tutelle formelle du Mali par la communauté internationale. Je n'aime pas le dire, même la commune, les, les acteurs, les partenaires n'aiment pas assumer ça. Mais on est en train de chercher mener progressivement vers ça. Et ça se fait ailleurs au monde. Hein. Aujourd'hui, nous, nous devenons une menace pour nos voisins. Le Mali devient une menace pour ses voisins. Le Mali devient une menace pour le monde. Justement, en parlant, en parlant de voisins, on a l'impression que dans cette crise malienne, que même les voisins sont restés bras croisés, ils n'ont pas été là encore pour... pour non, aider le, les voisins cherchent à se défendre d'abord. Nous ne sommes pas dans la démarche, mais bon, il y a le G5 le Sahel qui essaie de fonctionner tant bien que mal, mais chaque pays essaie de se défendre en, en, en ne réfléchissant pas que nous avons un problème commun, parce que ça aussi, malheureusement, nous avons cette difficulté en Afrique, euh, chacun pense... Euh, à soi bah, en, en disant, bon, les, je règle mon problème, en oubliant que s'il règle son problème, si le problème du boisé n'est pas réglé, il n'est pas sorti du problème. Il faut chercher, regarde, tout le mal qu'on a à mettre simplement eh, nos, nos armées ensemble pour combattre l'ennemi commun. On a beaucoup de mal. Eh, euh, il, fallait, il a fallu que la France vienne nous dire ce qu'il faut faire. Et je crois que c'est ça qui est le dommage. Et je pense que c'est pour ça il faut, il faut aujourd'hui qu'on qu qu conjugue nos offerts la crise qu'il y a au Mali, ce n'est pas une crise spécifique au Mali, c'est une crise globale du Sahel et de et toute l'Afrique la, de l'Ouest. Il faut qu'on ait cette prise de conscience et qu'on comprenne, qu'on aille attaquer les causes de cette crise. Les causes de cette crise, c'est l'inexistence, le dysfonctionnement de l'État. Ça, c'est mon point de vue. Euh, L'État burkinabé, l'État sénégalais, l'État nigérien, ainsi de suite, ont les mêmes problèmes avec les communautés. Parce que ce sont des États qui n'ont pas été pensés, construits avec les communautés. Ce sont des États qui ont été parachutés à la, à, à, à, suite à l'indépendance. Ce sont des États qui ont été pensés par des élites et installés par des élites, qui n'ont pas pris le temps d'aller négocier avec les communautés pour la construction de l'État. Et les communautés ont soit rejeté, soit se sont mis à l'écart de cet État qui tourne à vide. Donc, ce qu'on n'a pas fait en 60. Euh, Aujourd'hui, nous sommes obligés de le faire dans les conditions les plus difficiles. Sinon, il y a des troisièmes larrons qui viennent prendre la tête des communautés à la place des États. Merci beaucoup, Monsieur Sie, d'avoir été avec moi et répondre à mes questions. Merci infiniment.